En fait, quand on prend des risques, ce n'est pas quand on pendouille sur des crochets à 5 mètres du point ou qu'on engage un peu euh, euh, sur des spits. Le, le risque, il est au moment où, euh, où on fait des choses qui sont d'apparence débonnaires, faciles, et où on est fatigué et qu'on qu les a fait mille fois ces choses parce qu'on les banalise. Donc ça, c'est vraiment pas anodin et, euh, et d'apprendre à se concentrer dans ces moments-là, euh, bah, je pense que c'est important et c'est un, un vrai apprentissage. C'était un peu une première d'équiper, surtout d'équiper du bas, dans des faces dans qui font 700 mètres. Euh, c'est quelque chose de très enrichissant. Euh, je pense que ça apporte beaucoup dans l'escalade, après là, comme la fissure en fait en Chine, dans le sens où bah, on, on prend beaucoup plus de confiance, parce qu'on voilà, grimpe avec du matériel autour du baudrier, le perfo, euh, il faut de l'engagement, la prise de décision. Et, euh, et c'est quelque chose de très objectif, parce que voilà, tout le monde euh, a une vision différente de l'ouverture, du passage, du chemin. On est un peu le premier sur... Euh, sur une partie de la face à, à évoluer. Donc euh, bon, pour une première, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. J'aimerais bien en refaire. Et, euh, et puis là, c'est dément parce que voilà, le caillou, il est tout à nous. Euh, c'est béton de partout. Le granit, il évolue est, il est juste parfait. Bah, ce voyage, on peut dire que c'était vraiment extraordinaire hein, quand même. Euh, parce que ouvrir de voies, c'est un truc, c'est pas simple du tout. L'esprit d'équipe était présent tout le temps. Et, euh, ils ont appris des, des choses énormément. Euh, donc euh, ouais c'est que positif quoi, c'est vraiment bien. Sur la route il y a eu des, vraiment des beaux paysages, on a eu quelques pannes. C'est quoi là C'était les, les injecteurs. C est, c est, c est les injecteurs Les injecteurs. il n'y a plus de plaquettes de frein. Hein On s'est arrêté à un village pas très loin d'ici. Et là, c'était assez sympa, on était avec bah, tous les habitants qui sont venus nous voir. C'était vraiment une ambiance particulière. Cet endroit-là, cette vallée, c'est magique. C'est vraiment, vraiment magique, on est entouré par ces grandes faces. C'est un super bel endroit. C'est un peu dur de s'y faire au début. Il faut vraiment prendre confiance. C'était vraiment chouette de nous, enfin, en tout cas moi j'ai pu commencer par des voix assez faciles, où tu peux vraiment t'habituer au style, où c'est vraiment de la pose de pied, on... il voilà, faut être précis sur les pieds, mais euh, des grandes voix vraiment d'ampleur. Euh... Enfin, ici c'est la première fois que je faisais d'aussi de longue, longues, longues voix. Ça va Oui oui, allez Bravo <rire> Bonne descente mmh. Et je pense que là, sur un projet comme ça, c'est sûr qu'ils ont appris énormément, Donc, euh, sur les manips, sur, euh, euh, sur la manière de faire un sac, tout, les, tout ce qui est un peu les aspects techniques. Euh, et après, on apprend aussi énormément à gérer, à se gérer soi. On apprend beaucoup sur soi là, dans ce genre de projet et à se gérer au sein d'une équipe. Parce qu'en en fait, ce qui fait que le projet, là, il marche, c'est pas, pas parce que les gens sont forts. C'est un peu comme une équipe de foot. Si, euh, si on prend les mecs les plus forts du monde et qu'on les met ensemble, s'ils s'entendent pas et qu'ils se coordonnent pas, bah, ça marche pas. Après avoir fait quelques voies faciles, là une ou deux, on a décidé d'aller dans une voie qui s'appelle le crabeau pince-d'or. Sur la marge d'approche, il y a pas mal de nuages qui arrivaient. Il se passe quoi là Ah c'est du brouillard là, ça craint rien. On en a plein chez nous, il n'y a pas de risque de pluie. On arrive au pied de la voie, la météo tenait toujours, pas de pluie, et puis là, euh... Déjà le décor vraiment classe, tout le début de la barre, c'était un peu des, des verres, des toits. Et puis euh, on, a la, on a eu la surprise de tomber sur euh, pas mal de tombeaux en fait. Bref, euh, parti dans la voie, une longueur, deux longueurs, euh, des cotations assez raisonnables, j'ai trouvé que ça, ça grimpait plutôt bien dans le 7B et puis finalement au bout de euh, 4-5 longueurs là. Ça va Dora T'as les essuie-glaces sur tes lunettes ou pas <rire> Vous Ça fait comme moi Oh. Allez, on va jusqu'en haut des deux 7B et puis on redescend Il est parti dans le 7B+, et là il s'est mis à pleuvoir de plus en plus fort Donc on a décidé de rebrousser chemin Parce que c'est de la dalle comme ça, dans le granit Donc ça va bien quand il pleut un tout petit peu ou que ça penche Mais là vraiment dans la dalle c'était compliqué Rame gravé Hervé dessous Hervé Oui, Robin Valet. Ah ouais Ce serait top On est allé dans la Roubia et on s'est vraiment régalé. C'est une super voie avec du rocher vraiment beau, vraiment solide. Tu peux mettre la main à plat, ça tient. Faut un peu forcé quand même. Un chouï, un chouï quoi. Au début, c'est assez facile et plus tu montes, plus c'est dur. Et les dernières longueurs, ça fait 7b, 7b en dalle. Et c'était vraiment exigeant. C'est une voie vraiment exigeante, je pense que c'est un peu triché de grimper en basket. Ouais. C'est quoi la cotation 7B. Et puis on avait l'idée d'un projet dur, mais au départ c'était trop ambitieux pour nous. Euh, peu avaient utilisé un perfo en grimpant en tête, ça n'a rien à voir par rapport à être sur une corde stat. Donc on a, on a trouvé un, une petite voie à faire qui était proche du camp. Donc ça c'est intéressant aussi parce que pour les prochains qui viendront, euh, ça fait une voie avec peu de marche. Alors qu'ici on marche quand même beaucoup. Euh, et du coup ils sont habitués à, à utiliser la perceuse, à utiliser les crochets, à, à juger le rocher parce qu'il y a des écailles qui ne tiennent pas toujours. Et euh, la voie est super bien, elle a déjà été répétée et donc euh, ça c'était un, un premier point incroyable. Et du coup, j'ai commencé à vouloir percer le premier point, j'ai tiré sur la première prise et elle m'est restée clairement dans la main. Et du coup, j'ai failli quand même retomber en dessous du relais, prendre une vraie belle chute, je me suis retenu igni extremis. Du coup, ça m'a mis tout de suite dans l'ambiance. Euh, ensuite, j'y suis allé un peu plus euh, sur la retenue, à bien tâter toutes les prises avant de, de percer. Les prises ne tenaient pas forcément, on avait un peu peur que ça casse. Et puis, euh, bon voilà, au début, les points, on les faisait assez rapprochés, et puis après, on a réussi quand même à, à être un peu plus à l'aise. Quand on arrive en haut de cette voie, euh, on a une vue sur euh, le Tsaranoro, et on a, on a eu envie euh, vraiment d'aller grimper là-dedans. Ensuite, il ne nous restait pas tellement de temps. Au départ, on voulait faire des voies classiques, et en même temps, il y avait ce projet initial qui, qui avait de la gueule, quoi, et la motivation était là. Et on avait 7 jours jusqu'à la fin. Et on a dit on essaye, on verra bien, ça se trouve on en fait les deux tiers jusqu'à une énorme grotte qui est déjà quelque chose de très très bien. Et on est parti et finalement ça avançait assez vite. Ils étaient surmotivés, tous. Grand engagement individuel, vraiment, là ils sont tous surpassés. Et collectifs, il y avait vraiment un bon esprit d'équipe. Ça a fait qu'on avançait vraiment vite. Enfin vraiment vite, c'est lent d'ouvrir une voie, c'est un travail de fourmi. Euh, il voilà, y en a qui, faut, qui remontent des stats, qui hissent, euh, des speeds, de l'eau, d'autres qui bivouacent. Mais tout ça se goupille assez bien. Et euh, voilà, là on a ouvert la voie en 6 jours. Et puis en plus c'est sur un bigol et c'est majeur. Euh, je ne sais pas exactement combien il y a de longueurs, on n'a pas encore compté. D'ailleurs 17 ou 18 longueurs. Euh, voilà, donc c'est super classe d'avoir réussi ce projet. Ouais. plus dur quand j'équipe, c'est euh, vraiment d'arriver euh, euh, à aller au-dessus sans savoir ce qu'il va y avoir, sans savoir si ça va vraiment passer. Souvent on sous-estime un peu euh, ce qu'il y a derrière le, le coup de perfo, mais il y, y a plein plein de choses à prendre en compte. Et ça, je ne me doutais pas que c'était aussi compliqué que ça. Voilà. Surtout quand on passe plusieurs jours en paroi et, et qu'on dort là-haut sur place, bah c'est vrai qu'il faut penser au lendemain, au surlendemain, à la batterie euh, des, du perfo. Tout ça, la gestion des cordes, c'est quand même plutôt compliqué, ouais. Ouais, il bah, y a des phases où il n'y a pas de retour. C'est-à-dire, tu pars et tu fais des, tu pousses sur des adhérences et tu sais que tu vas pas désescalader. Alors, euh, le bivouac, donc, euh, déjà il faut savoir que Tristan et Arnaud ils ont fait un, un premier bivouac euh, pleine face là, dans le portal Edge. Donc euh, C'est une vire artificielle en fait, avec des sangles et voilà, quelque chose de 2 mètres de, de, mètre de long, 1 mètre 50 de large. Là. Donc, on dort dedans euh, plein gaz, c'est vraiment cool. Et après, l'avantage de cette voie qu'on a équipée, c'est qu'elle euh, euh, se coupe en fait. Le milieu de la face, c'est dans une, une vraie niche euh, qui fait allez, euh, 15 mètres de profondeur. Donc du bas on se rend pas bien compte, on ne savait pas si c'était vraiment possible de dormir à plusieurs ou en tout cas les conditions de, de, de sommeil et là-haut, est-ce que ça allait être ça allait être chouette Et finalement, euh, bah, arriver là-haut, vraiment top, euh, de la place pour dormir, on a pu dormir dans le hamac, au sol, et on a remis le portalège là dans le, dans le trou, c'était vraiment dément, petit feu de camp, ciel étoilé, 8000 quoi, trop classe. Je trouve. Ça va mieux. Ah, Tu peux mettre les petites boulettes de manioc là tu dedans peux les tremper ouais. dedans, tu vois, c'est pas mal. Et ben là, je pars équipé, tu vois, de nuit. Tom, il vient de finir, il est 19h30. On fait les 3-8. Après, tu me remplaces demain matin et puis euh, Et puis on est bon. A tout à l'heure. A tout à l'heure Bonne ouais. nuit Ouais, bonne nuit, ouais. Allez. On se lève avec le soleil lit pour moi. Franchement, top. Maintenant, il va falloir aller équiper. <rire> Petit déjeuner, c'est parti. Hein. Robin, tu commences ou je commence de quoi <rire> À visser les points. là. Le lendemain, on peut être efficace, commencer à ouvrir super tôt le matin. C'est vraiment l'avantage de faire ça. Parce que de remonter les 350 mètres sur corde, t'arrives en haut, t'es fumé, t'es à la bourre. Tu sais pas par quoi commencer alors que là tu te réveilles, tu déjeunes, il fait grand beau, tu as le soleil plein phare, c'est bonnard, c'est trop bien. La dernière journée, on est monté par la voie normale jusqu'au pilier nord du Tsaranoro avec Yannick Noah. Non, je blague, c'est Noah, c'est un guide local. Et là, on a fait la traversée du pilier nord au pilier sud, en équipant une ligne de rappel et pour attendre les autres qui arrivaient justement de la fin de la, de la grande voie qu'on est en train d'équiper. Et c'était super. Ça, c'est vraiment un truc qu'on retrouve souvent en expé, c'est-à-dire que là, on a fini la voie euh, euh, vraiment un jour du départ en avion. Donc il y a un peu de pression, même si on essaie de la limiter au maximum euh, et qu'on sait qu'on peut rentrer, on a quand même envie de finir, tout le monde est vraiment épuisé, euh, donc arriver à gérer une descente en rappel, en récupérant le matos, en faisant du bon boulot, euh, c'est euh, pas simple et, euh, et c'est quand même assez dangereux.